Je m'appelle Mathias, je vais vous présenter Nicolas, animateur au foyer des jeunes travailleurs à la ville de Morlaix. Je m'appelle Nicolas je suis animateur euh, socioculturel au foyer des jeunes travailleurs à Morlaix. Euh, J'exerce ma fonction depuis 13 ans. Sur le foyer des jeunes travailleurs, il y a des, des jeunes qui viennent de toute la France, des dom-toms. Euh, on a quelques personnes aussi qui viennent de l'Europe euh, et d'Afrique principalement. Alors, il y a 81 logements. Donc, on, ça part de chambres simples, un petit peu comme dans les cités universitaires, à des studios euh, de 30 mètres carrés, ce que nous on appelle les termes qui peuvent accueillir deux permissions, sont multiples, mais on peut voir deux axes. Euh, une principale, c'est plus l'animation. La, euh, je travaille avec des jeunes adultes du foyer, on fait des animations en interne et externe. Donc, en interne, on utilise beaucoup les. Les, ce qu'on appelle les salles d'activité, c'est par exemple celle-ci où, où on y est, là c'est la salle de musculation et de billard. Euh, on a une salle internet, on a un restaurant, il y a une salle de tennis de table et de fléchette. Euh, voilà, il y a des petits coins salon télé avec lecteur DVD. Euh, il y a un coin cheminé aussi pour l'hiver, euh, quand on fait des, des repas à thème, on, en général on allume un feu de cheminée, c'est convivial. Et puis après pour les sorties externes, donc là. Euh, spécialité c'est plus je travaille sur ce qu'on appelle les pratiques corporelles, le sport donc c'est beaucoup d'activités où ça bouge, des sorties patinoires, accrobranches, tennis de table, sport collectif et le printemps et l'été aussi on fait beaucoup de nautisme donc on travaille avec tous les clubs nautiques du coin on fait à peu près entre 8 et 12 sorties nautiques par an ça dépend des années. Alors, les activités sont plus proposées en soirée la semaine et le samedi et puis une autre partie du, de mon temps de travail euh, se fait au niveau de, de tout ce qui est le logement du foyer. Parce que la mission principale du foyer de jeunes travailleurs, c'est l'hébergement des, des jeunes adultes sur, sur Morlaix et sur euh, sa région. Moi j'ai un DUT euh, carrière sociale, option animation socio-culturelle, que j'ai passé à Rennes en alternance. qu'il faut être à l'écoute des autres, il faut, faut aimer le contact, euh, euh, il voilà, faut... Faut être un petit peu patient je pense euh, dans le sens où euh, quand on met en place des animations ou des activités ça fonctionne pas toujours du premier coup ou toutes les activités qu'on met en place ne fonctionnent pas tout le temps donc faut savoir aussi se remettre en question c'est pareil on, on travaille souvent en soirée ou souvent en week-end donc ça peut déborder sur sa vie de famille faut apprendre à gérer un petit peu tout ça quoi. Euh, mais euh, c'est un métier qui est très très intéressant parce que on, on, on, on, Différents salariés. Donc euh, actuellement mon salaire je pense qu'il doit euh, être aux à alentours à de 1500 euros euh, net à peu près par mois. Merci aussi, c'était un plaisir pour moi aussi.